Fiamos tutti antifascisti Fiammo tutti antifascisti Fiamos tutti antifascisti fascisti Fiamo. Parce qu'ils sont français sur terre mais qu'on ne t'a rien en France c'est leur culte de la compétition que les vierges dans la méfiance, sans ça, ça rien peut justifier l'idée de nation. L'idée qu'il faudrait séparer des ensembles de populations, parce que les frontières naturelles se contournent nous se traversent, que dans le soutien mutuel, des communautés progressent. Parce que la réalité d'une essence, c'est sa localité, et son échelle planétaire, tout autre ne fait que nous diviser. Parce qu'on a des ancêtres communs obligatoirement, et que les cultures s'entremêlent depuis la nuit des temps. Parce que sans les élites, les patries n'ont pas de fondement. C'est le retour de l'anti-France et des vrais arguments. Mais pas de <t 'en> lisser partout Pas de place pour les six trains. Parce qu'en vrai C'est eux qui nous en place tout près Télé à tes dans l'en face Parce qu'il n'y a que deux classes Qui font le douclier c'est en face Face aux que On reste en place Parce que la haine de l'ordre est leur seul thème de la coche coloniale à la droite extrême, ni patrie, ni Patron, ni Macron, ni Le Pen Parce que l'exploitation c'est un fée pleine, parce que nos conditions n'ont pas de couleur Tous travailleurs dans la douleur, dans ce malheur Soit au pays, soit tu brises les cours Prolétaires de tout pays, unissez-vous Qui prennent la confiance comme des vautours qui se nourrissent de nos souffrances. C'est parce que leurs idées sont déjà au pouvoir que résister est un devoir. Politiquement, ce la a démocratie. de gros racistes qui se penchent des beaux principes. Il y a une urgence vitale à dégager ces bandes de nazis. Il faut appeler un chat, un chat et Darmanin, un fasciste. Ils sont que fous éditorialistes. Ils sont patrons, ils sont ministres. Y'a aucun débat à avoir, y'a que deux camps, et un seul ennemi à battre. Nous sommes, tous de nous sommes tous des antifascistes, nous sommes tous des antifascistes, nous sommes tous des antifascistes.